Il est très important dans la vie que la façon dont on agit, la façon dont on vit soit le plus aligné possible, voire parfaitement aligné avec nos valeurs profondes. Si ce n'est pas le cas, ça génère des déséquilibres, ça génère des tensions, et avec ça, on ne peut pas être heureux. Dans cette vidéo, je vous donne une expérience toute récente qui explique très bien la chose. Chaque lundi matin, je mets à la rue un gros sac poubelle. Et franchement, ça m'horripile, et ça fait des années que ça dure. Quand je regarde ce qu'il y a dedans, dans ce sac poubelle-là, la grosse, grosse, grosse grosse majorité, ce sont des emballages, c'est-à-dire des choses que je paye et que je ne consomme pas, qu'on a, on a pollué pour les produire, et le fait de les jeter pollue aussi. Parce que ce que je mets dans mon sac poubelle, c'est des choses qui ne sont pas recyclables. Tout le reste, je recycle. Quand mes filles étaient toutes petites, elles mettaient des couches. Et ces couches remplissaient la moitié de mon sac poubelle. Et donc de ce fait, quand on n'a plus mis de couches, eh bien mon sac poubelle a été réduit de moitié. Et j'étais content de ça. Elles ne mettent toujours pas de couches, forcément, puisqu'elles continuent à grandir. Et pourtant, mon sac poubelle, lui, il continue à grandir aussi. Toujours de plus en plus d'emballage. Et c'est quelque chose qui me pèse vraiment. Et pourtant, je faisais rien par rapport à ça. Il y a quelques jours, mon épouse est arrivée à la maison avec un livre. Un livre qu'a écrit une famille qui est passée au presque zéro déchet. Et cette famille donne son expérience, donne des trucs et donne des actions à un plan précis pour pouvoir doucement glisser vers le beaucoup moins de déchets. Ce livre était posé sur la table du salon et j'ai mis la main dessus avant mon épouse et je, je l'ai dévoré en fait. Je l'ai dévoré et presque aussitôt, eh bien, j'ai décidé que on se mettait en action, ma famille et moi, pour réduire fortement la quantité de nos déchets. Mon épouse m'a dit :« Mais enfin, c'est incroyable J'ai acheté ce livre, tu l'as déjà dévoré. Maintenant, tu, tu, tu, es, tu es complètement moteur à la maison, tu pousses pour que on passe au, au, au zéro déchet. Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Et en fait, la question était excellente qu'est-ce qui m'arrive Donc, j'y réfléchi Alors, je me suis dit bah, :« c'est vrai que j'ai un naturel à être motivé par les nouveaux challenges, par les nouveaux projets, mais j'en ai plein des projets, comme toujours, euh, et pourtant celui-là, parti d'un livre posé sur la table, eh ben, instantanément, le soir même, c'est devenu un de mes projets prioritaires. Alors pourquoi Et eh bien je me suis rendu compte que simplement c'est parce que ce livre agissait sur moi comme un gros coup de pied au cul, comme un, comme un, un plan qui me permettait de, ben, de donner suite à une envie qui n'était pas assouvie depuis très longtemps, c'est-à-dire de, de, de me soigner de quelque chose qui n'était pas, pas bien, et ce pas bien-là, c'était quoi Eh bien, en fait, c'était simplement que la façon dont je vivais n'était pas en face avec mes valeurs profondes. Une de mes valeurs profondes, ici, c'est de faire en sorte que mon passage sur Terre génère du bien. Et s'il ne peut pas générer du bien, ou si je arrive pas à ce niveau-là, comme je le voudrais, eh bien qu'au minimum, il ne génère pas du mauvais. Et donc forcément je suis quelqu'un qui est assez euh, concerné par les problèmes écologiques euh, et donc le, forcément générer des déchets c'est quelque chose qui va à l'encontre de mes valeurs. Et c'est ce qui fait que tous les lundis matin j'avais un pincement au cœur en déposant mon gros sac poubelle au bord de la route. Et donc ce livre a agi sur moi comme un coup de pied au cul et me donnait un flux conducteur clair à suivre pour me permettre de me soigner de, ce, de cette tension, de me soigner de ce déséquilibre entre la façon dont je vivais, la quantité de, de déchets que je produisais, et mes valeurs qui étaient de, de, de, de, de générer du bon et donc d'éviter de polluer notre planète. Me soigner de cette, de cette incohérence est devenu une priorité, devenu vraiment quelque chose de très important pour moi. Et grâce à ce livre, je sais comment faire. Alors ça, c'est ma petite expérience. Mais ce que je voulais vous expliquer à travers elle, c'est deux choses. La première, c'est que, voilà, il est très important de soigner ses incohérences, de savoir quelles sont ses valeurs, de savoir identifier ce qui, dans sa vie, va à l'encontre de ses valeurs, et puis, travailler là-dessus, vous donne un bonheur garanti, ou en tout cas, fera en sorte que vous serez un être plus en phase avec ses valeurs et donc forcément vous serez meilleur. Il y a d'ailleurs quelque chose dont je dois vous parler dans une de mes prochaines vidéos qui s'appelle le modèle de DILT. C'est quelque chose dont je vais vous parler parce que notamment ça touche à ce problème de déséquilibre entre les valeurs et la façon dont on vit. Ça c'est une première chose, important de travailler là-dessus. La deuxième chose c'est que même si ce, cette tension existait en moi et même si j'en avais euh, à peu près connaissance, je ne faisais rien. J'étais dans l'immobilisme. J'étais juste en train de euh, bah de souffrir en silence et en considérant quasiment que cette souffrance était normale et qu'il voilà, n'y avait pas grand chose à faire ou que ce n'était pas une priorité. Or, je vois maintenant que travailler là-dessus m'apporte vraiment du bonheur, m'apporte vraiment de l'énergie et donc c'était vraiment essentiel il y a juste que j'avais mis une couverture dessus. Quoi. Euh, mais donc la deuxième chose importante c'est que le livre m'a donné un coup de pied au cul et m'a donné un mode opératoire qui me permettait d'agir concrètement sur ce problème-là. Du coup, et eh bien, c'est comme si tout d'un coup mon subconscient avait décidé d'accepter de voir le problème parce qu'il avait la clé pour le résoudre. Et quand on est dans une crise existentielle, et je vous en ai déjà parlé dans une de mes autres vidéos, c'est un des éléments majeurs qui fait que les gens stagnent en crise existentielle. C'est qu'ils n'acceptent pas, ils ne comprennent pas qu'ils sont en crise existentielle. C'est comme si quelque chose les bloquait, et peut-être que ça vous concerne, quelque chose vous bloque là-dedans, et peut-être que c'est parce que vous ne parvenez pas bien à vous l'expliquer. Et parce que vous n'avez pas le mode opératoire pour vous en sortir. Et donc il est important, important d'avoir le coup de pied au cul et, la, et, la, et, le, et le mode opératoire qu'il faut pour pouvoir en sortir. Et donc, c'est ce que je me propose de faire, notamment à travers mon site et à travers mon livre, c'est aider ceux qui sont peut-être comme vous dans une crise existentielle et qui ne sont juste pas bien en fait, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, mais simplement parce qu'ils ne l'ont pas accepté et parce qu'ils n'ont pas le plan qu'il leur faut pour en sortir. Et c'est là que moi j'essaye d'intervenir et de vous aider. Si vous voulez en savoir plus sur, su sur ce sujet-là, je vous propose d'aller voir sur mon site qui est dans les commentaires de, de cette vidéo. Peut-être que vous regardez cette vidéo à partir de mon site, bah si c'est le cas, vous l'avez trouvé. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire savoir en likant ou en dislikant si jamais vous n'avez pas aimé, mais alors laissez-moi un commentaire. Abonnez-vous, comme ça vous êtes au courant de toutes les vidéos qui paraissent. Et puis n'oubliez pas que vous êtes libre de télécharger gratuitement mon livre « Je réussis ma crise existentielle ». Il est disponible gratuitement à partir de mon blog et peut vous aider justement à trouver le coup de pied au cul et le mode opératoire qui vont vous aider à vous sortir de votre crise. Voilà, d'ici là portez-vous bien et à la prochaine